Donc on est une compagnie euh, qui est présente à Québec et à Longueuil, en rive sud de Montréal. On est avant tout intégrateur et revendeur de services, on, on, on ne vend pas de licence, on ne vend pas de solution, c'est Odoo qui s'occupe de ça et nous on vous accompagne sur le déploiement, l'intégration, les spécifications et les personnalisations. Euh, donc du développement, si jamais il y en a besoin. Et puis derrière, bah, tout ce qui va être le transfert de compétences, la conduite du changement, la formation et le support. Parce qu'une fois que vous avez votre outil, il faut bien vous, vous accompagner et que vous l'utilisiez au mieux pour faire grandir la, la compagnie. Euh, donc on intervient aussi bien depuis la, la gestion du projet ou sur des phases intermédiaires d'accompagnement, de support, dépendamment de l'avancement de votre projet. Puis il y en a plusieurs dans la salle là quand qui sont déjà utilisateurs d'Odoo. Soit ils se sont débrouillés par eux-mêmes parce qu'on est sur un produit open source et puis vous pouvez l'utiliser par vous-même. Soit en fait vous avez besoin de changer de, de partenaire et vous voulez un autre partenaire pour une raison de proximité ou autre. On intervient sur euh, différents processus. Euh, vous voyez, on est plusieurs en jaune, là, dans, dans la compagnie. Euh, donc, euh, chacun a ses spécialités. On va intervenir aussi bien du côté des, des achats, du côté des ventes. Vous avez vu Julie qui faisait une vente tantôt. Euh, du côté du manufacturier, du côté commerce, et ainsi de suite. Donc ça, voici l'équipe. Euh, ça c'est l'équipe permanente et puis on a deux autres numigiens, un hein, qui est en régie qui s'occupe de notre communication et puis euh, un partenaire qu'on a euh, qui est plus sur l'estrie, euh, Raymond avec nous. Je rebondis sur ce que disait Justine tantôt, on est bel et bien sur un produit intégré. Je vais pas cracher dans la soupe parce que on, on a gagné de l'argent longtemps avant avec d'autres solutions, euh, des solutions qui avaient un logo en trois lettres notamment. Euh, elles sont très bien, elles sont bonnes, elles sont efficaces. Euh, mais ce pas des vrais intégrés. Sincèrement, euh, c'est des compagnies qui grandissent en rachetant des compétiteurs, généralement leurs challengers. Là, Odoo, on est sur un vrai intégré. Vous l'avez vu tantôt dans la présentation, le sélecteur de recherche, c'est le même partout. C'est pas Odoo qui a été racheté un compétiteur pour intégrer une nouvelle application. C'est une vraie nouvelle application qui a été développée par Odoo. Ce qui fait qu'en termes de conduite du changement, c'est très intéressant, puisqu'en fait, si je suis à l'aise et que je suis un champion au sein de ma compagnie dans les achats, et que le processus des achats il est terminé, Peut-être que je vais pouvoir aider mes collègues à la logistique. Même si je suis pas logisticien, mais je vais pouvoir leur montrer les bases et les éléments essentiels dans la navigation pour qu'ils soient à l'aise au quotidien. Et en fait, là, de nous tous, on a tous des expériences dans des petites ou des plus grandes compagnies euh, à avoir accompagné par le passé sur des logiciels comme ceux aux trois lettres de tantôt et puis d'autres. Euh, C'est des bons outils, mais là, on est dans un vrai intégré. Ça, c'est une grosse plus-value. Puis ben, l'intérêt, c'est que vous pouvez démarrer, vous l'avez vu tantôt, avec une seule application, où je peux aller, après, grandir et garantir la croissance de ma compagnie avec des nouvelles applications qui vont s'ajouter au fur et à mesure et une conduite de changement moindre. À nous tous, là, les visages que vous avez vus, on cumule un peu plus de 85 années d'expérience euh, cumulée, évidemment. On n'a pas 85 ans encore, même si je les ai un petit peu gris. Au sein de l'équipe, on a quatre certifiés. On a les représentants d'Odou et on est en train de passer des nouvelles certifications. Donc l'idée à terme, c'est 80 de l'équipe qui est certifiée puisqu'on se déploie aujourd'hui. On ne déploie que Odou. On fait 100 d'Odou. On accompagne, la, la diapo est devenue fausse récemment puisqu'on accompagne 11 projets. Euh, des projets qui vont aller aussi bien, par exemple, chez le chef de file euh, dans le domaine du bien-être et des soins récréatifs. Euh, un acteur majeur dans le domaine de l'import et de la distribution de produits médicaux, par exemple, vraiment des, pro des métiers complètement différents, des gens dans le manufacturier, et ainsi de suite. Donc on sait couvrir, par nos différentes expériences, euh, des métiers multiples. Là, on était tout fiers, puis c'est le monsieur qui est là, qui nous l'a annoncé, le 30 septembre, Odoo euh, nous a annoncé qu'on était le partenaire historiquement à avoir eu la croissance la plus forte puisqu'en fait on reste une jeune compagnie même si on a beaucoup d'expérience, vous l'avez vu tantôt on s'est incorporé que le 1er mars 2018 et en fait le 30 septembre 2018 on atteignait le statut le plus haut chez l'éditeur à savoir le statut Gold. Donc là-dessus on était vraiment pas mal... Content. Ça, je vous l'ai dit tantôt, deux emplacements. Et puis, en fait, euh, le principe de l'open source, euh, l'équipe Odoo, tantôt vous l'a expliqué, c'est une suite d'applications. Il y a énormément de modules. Euh, D'ailleurs, il faut que je me mette à jour parce que j'ai cru comprendre 17 000. Nous, dans nos présentations au quotidien, on est habitué à dire plus de 10 000. Maintenant, on va devoir bientôt dire plus de 20 000. Euh, bon, il y a un moment, ça, ça grandit, ça grandit, mais on ne va pas inventer des nouveaux processus. Mais quelquefois, vous avez des particularités qui sont telles que vous avez des besoins bien précis. Euh, on va trouver un module, mais il ne va pas correspondre à 100% à votre besoin, donc on va en faire un autre. On ne va jamais casser celui de base, parce qu'il est utilisé déjà ailleurs. On va en faire un autre, et c'est aussi pour ça que ça grandit comme solution, c'est parce qu'on ajoute des nouveaux modules. Vous êtes contributeur, nous aussi, tout l'écosystème est contributeur au sein de, de l'application. Et donc, par rapport à ça, on va vous citer quelques exemples de contributions. C'en est quelques-unes, il y en a plein d'autres. Et puis, il y en a d'autres qu'on vous dévoile pas encore. On reverra au prochain, au Tour. puis on vous en donnera d'autres. La première, par exemple, je ne les mets pas forcément dans un quelconque ordre, hein, mais une de nos contributions dont on est pas mal fier, c'est Karma. Karma, en fait, c'est simple. C'est un outil complètement transverse à Odoo, qui est applicable sur tous les objets, tous les processus d'affaires dans Odoo Et Karma vous permet de faire de l'analyse comportementale. Au Québec, c'est difficile de contenir et de conserver ces gens. Le principe, il est pour motiver ces gens, assurer de la rétention, et puis aussi derrière, leur permettre d'avoir un outil pour s'améliorer, se former. Et Karma, en fait, ça vous permet, on vous met un aperçu là, vous avez une vignette, comme tantôt, vous avez vu la fiche du partenaire, ou une fiche de CRM, vous permet d'avoir une note, un poids, sur la qualité et le contenu de l'élément sur lequel vous vous trouvez. Et les éléments sont complètement paramétrables, évidemment c'est réservé à un certain groupe au sein de la compagnie, qui va paramétrer ces éléments, et vous permet d'avoir un score. Je vous donne un exemple tout bête, tout simple, on a vu des vendeurs, ou en tout cas une vendeuse tantôt, Julie, Imaginez demain, elle a dans ses leads un, un pipe de 150 leads et elle a que sa matinée pour les traiter. D'accord Bien, Tout simplement, les leads, on vous l'a pas dit tantôt, mais ils peuvent arriver aussi de façon automatique parce que vous nous envoyez un courriel, parce que vous avez euh, euh, téléchargé un livre ou quelque chose comme ça. Euh, ce lead-là, en fonction de sa qualification, il va avoir un score qui va permettre à notre vendeuse Julie de dire « Bon, bah ben, j'ai pas le temps de traiter les 150 ce matin, je vais me focusser uniquement sur ceux qui ont la meilleure note. » Et la note étant une implication qui peut être liée à plein de choses. Je vous donne un exemple, on jasait tantôt entre comptables, là, dans le ben, avant qu'on démarre. Euh, moi, en tant que comptable, par exemple, je trouve que c'est essentiel qu'un client... Euh, que je vais considérer correcte est un client sur lequel on n'a pas la nécessité de relancer à chaque fin des 30 jours parce que la facture, le terme de paiement est dépassé. Euh, enfin, il n'y a, a pas eu de litige de livraison, tout, tout va bien. Donc, j'ai des besoins qui aient un impact sur cette note de façon à ce que, par exemple, mon commis logistique, si on est dans le domaine de la distribution, ben, il ne va pas se focuser sur telle ou telle commande parce qu'elle représente à 10 000 pour la compagnie, mais il va peut-être se focuser sur celle qui est à dollars parce qu'elle a une meilleure note. D'accord Ça, c'est un des exemples. Et puis l'autre exemple, ça peut être, par exemple, je viens de me remplir une tâche, on travaille tout par tâche dans un métier de service, je viens de remplir une tâche et je me retrouve avec une note à 55, elle n'est pas bonne parce qu'on veut que la moyenne elle, soit plus élevée, ben, je vais pouvoir avoir un lien, on ne le voit pas bien dans le détail, là, mais je vais pouvoir avoir un lien qui va me dire « Tiens, voici comment est calculée la note et voici comment tu peux t'améliorer. » Donc ça c'est Karma et on a une page sur notre site sur lequel on va mettre des vidéos et des explications de ça. On est au sein de l'équipe, on est plusieurs, et puis il y a même d'anciens collègues qui sont venus dans la salle, on est plusieurs et fiers d'avoir contribué à la localisation Canada. Euh, la localisation Canada, il faut savoir qu'Odou est arrivé en Amérique du Nord en 2012, et il n'y avait pas de localisation pour le Canada. La gestion des taxes au, au Québec et au Canada n'est pas forcément évidente, ça a été un effort qui a été nécessaire d'être fait, et ça c'est depuis 2012. Et puis ben vous l'entendez à mon accent, euh, j'avais eu la chance moi de le faire aussi en Europe en 2008 et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'application grandit. En fin 2014, on a fait euh, l'application de la paye et on l'a adaptée. On a été jusqu'à euh, faire assermenter les relevés TKTR TR1 euh, par Revenu Québec. De quelle façon on travaille On travaille en pas à pas comme la, comme la solution. La solution, je peux acheter un module. On va faire pareil. On va vous accompagner sur un processus. Vous avez un retour sur votre investissement, puis on va aller sur un autre processus, puis ainsi de suite. Donc, on va démarrer par un atelier de formation. À l'issue de cet atelier de formation, bah, on va vous laisser un peu de temps. Vous allez avoir de la pratique. De cette pratique vont naître des demandes. C'est normal, parce qu'on ne retient pas tout, on est humain. Euh, donc, on va vous accompagner en support. Après, à l'issue de ce support et de cette pratique, vous allez identifier des éléments. « Ah, c'est bien, mais il me manquerait tel ou tel champ. » D'accord Donc, soit c'est une demande qui est simple, puis qui peut être conviée par des méthodes comme Bastien éventuellement vous montrait tantôt, soit c'est des écarts qui sont plus conséquents. Puis on va vous dire, « Mais attends, j'ai déployé ça chez ton voisin, et il y a un module communautaire qui permet de couvrir ça. » Ou il y a tel module qu'on a mis chez tel autre client. Ou il y a cette application document, tu la connaissais pas Elle existe. Donc on ajoute et on grandit comme ça au fur et à mesure. De ces besoins, donc on va les regrouper dans un atelier de spécification, et puis on va lancer dans le même lot, en fait, des réalisations, des développements ou des paramétrages pour en fait vous livrer plus tard ces nouveaux besoins que vous avez exprimés, tout simplement. Puis on refait derrière un cycle de formation. On déploie Odoo depuis. Euh, bah, pour ma part, euh, depuis presque le début d'Odou, 2007, et puis plusieurs de, des numigiens, on a pas mal d'expertise sur Odou. Donc euh, on avait quelques irritants, qui ici au Québec, on avait besoin d'avoir systématiquement. Donc on a fait un numipack. Tout s'appelle numi-quelque-chose chez nous. Il euh, y a Ruth qui est dans la salle, qui est à l'initiative d'un article là sur notre blog, si vous voulez aller voir, où on vous explique ce que c'est que notre numicar, notre numicafé. C'est assez rigolo. On a fait un numipack, le Numipak qui vous concerne vous. Le Numipak, en fait, on a fait quelques ajouts, notamment par rapport à la sécurité ou des besoins de performance. On a ajouté des éléments, notamment dans le, des éléments fonctionnels, pour des intervalles de date, par exemple. C'est pas toujours facile. Je voudrais voir, je suis comptable et je voudrais voir tout ce qui s'est passé le dernier trimestre, parce que je fais des rapports à mon CA à chaque trimestre. Ou finalement, dans une autre compagnie, on est plus en Q1, Q2, Q4. Enfin, ça dépend des, des, des besoins. Euh, donc on a fait des, des ajouts de, ce, de cette façon-là, euh, plus après des, des démarches préventives pour limiter du support chez nous. C'est très égoïste ce que je vais dire, mais nous, tout se passe bien, moins vous nous appelez, mieux ça se passe. Okay donc par rapport à ça, en fait, on fait des démarches préventives en fait, pour éviter des erreurs de saisie. C'est très facile, c'est une solution qui est très permissive, mais ben, on ne veut pas, par exemple, que tel ou tel utilisateur puisse encoder une facture, enfin, on va limiter des, des éléments de ce type-là. Donc, c'est des choses qu'on a ajoutées pour éviter euh, des erreurs de saisie. Et puis, derrière, ben, des, des meilleurs, euh, une meille, assurer une meilleure productivité de façon à, à donner des, des, des astuces de manipulation et puis manipuler au mieux dans l'application en ayant d'autres indicateurs. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé notre Numipack. En 2019, on a lancé, donc c'est tout récent, 2019, on la démarre. Hein Puis il va y avoir d'autres nouveautés en 2019. On est une jeune compagnie, donc on est en pleine effervescence, vous n'imaginez pas. On a lancé en 2019, euh, par rapport à notre expertise, donc au sein de l'équipe sur les huit personnes, là, on est euh, tous à avoir eu l'expérience de faire de la formation depuis un bon paquet d'années. Euh, on a eu la chance de pratiquer au doux sur plusieurs continents et puis on a pu exercer soit de la formation individuelle chez vous, physiquement, on se déplace, soit de la formation en groupe, groupe par rapport à différents clients ou des groupes par rapport à une seule compagnie. Donc par rapport à ça, on a lancé un catalogue de formation sur l'année 2019. Le catalogue va couvrir 140 dates à travers la province. Voilà, il est disponible sur notre site si vous voulez aller voir. L'intérêt de ça, derrière, c'est que aussi vous permet de partager avec d'autres utilisateurs puisque c'est un catalogue de formation et c'est des formations thématiques inter -entreprise. Donc C'est ce que je vous disais à l'instant. 17 cours en tout euh, sur 140 dates à travers la province et puis des groupes de taille réduite parce qu'on veut que ça reste profitable pour tous, 4 à 8 personnes par groupe maximum. Et derrière, on est accrédité par euh, Emploi Québec, donc ça peut être... Oui je voyais des mains qui se levaient. Vous m'avez devancé. On est accrédité par Emploi Québec, donc ça peut être pris en charge si vous avez des fonds formation. Et puis, le dernier point, c'est qu'on est en plein essor. On est à fond dans nos prévisions. On avait trois axes de prévision. On les a dépassés. L'axe optimiste, on l'a dépassé. Et par rapport à ça, on recrute. Donc, si vous en entendez parler autour de vous, numiji.com, je veux rejoindre.